salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui je vous présente un jeu réalisé par un abonné euh, qui s'appelle madness ball et euh, qui est développé par new game vision comme vous pouvez le voir à l'écran alors c'est un jeu euh, qui est assez sympa vous allez le voir avec quelques captures ici qu'on peut découvrir alors euh, l'idée du jeu le but du jeu en fait est de sauver des boules bleues emprisonnées par des méchants boules noires alors la difficulté réside aussi dans le temps qui est limité à 100 secondes par niveau et dans ce délai vous vous devez sauver toutes les boules bleues se trouvant dans ce niveau puis aller jusqu'au drapeau de fin alors vous allez voir que bah, l'idée est sympa on a quelques petits screenshots ici on peut voir que c'est assez bien réalisé et je vous propose d'aller voir tout de suite comment ce jeu fonctionne donc évidemment le petit logo made with Unity. Donc on peut avoir une interface plutôt sobre avec ici euh, de l'animation au niveau du personnage. Nouveau game, donc nouvelle partie continue et quitte. Bon assez classique et on peut voir ici une petite monétisation euh, du jeu, ce qui est très bien. Alors c'est parti, on démarre un nouveau jeu ensemble. Donc voilà mon personnage, je peux le déplacer ici avec le joystick virtuel Et ce bouton-ci permet de le faire aller plus vite Le problème c'est qu'ici je ne vais pas pouvoir le faire parce que je dois faire ça à la souris pour la démo Donc l'idée est de déplacer le personnage, voilà comme vous pouvez le voir Alors je vais essayer de réaliser le premier niveau en moins de 100 secondes On a des petites pièces à attraper qui sont animées, qui sont sympas Les, personnes, les petites boules noires à éviter et ici, vous pouvez voir que j'ai bien euh, 1 sur 3 ici de, euh, de libérer, Et j'ai ici euh, 5 pièces qui est parfait. Donc, je vais essayer de continuer en évitant ici les méchantes boules noires. On continue. On va aller par ici parce que je le sais, euh, j'y suis déjà allé. Hop, hop, et on va essayer de ne pas se faire avoir. On va essayer de ramasser en même temps les petites boules. Alors, la difficulté va résider ici, justement. Hop, on va essayer de se déplacer. Voilà. Et ici... Je vais devoir sans tomber, chose que j'ai pas réussi à faire. Euh, et ce qui est bien, vous pouvez voir, c'est que j'ai un checkpoint. Je reviens ici, donc ce qui est quand même pas mal fichu. Euh, donc, pardon, ici je vais aller chercher Voilà l'ennemi que j'avais pas vu au départ. Voilà, et ici sur la deuxième case. C'est parti, alors je ne sais pas s'il fallait faire les deux mais je les ai faites, hein. je découvre un peu le jeu quand même en toute honnêteté Et ici j'ai des pièces et vous pouvez voir que normalement si je serais venu ici au départ du jeu, j'aurais eu cette porte qui était fermée ce qui n'est plus le cas Donc je récupère ici mes pièces Alors le maniement marche bien, hein. le problème c'est que là moi je suis sur un émulateur donc c'est pas forcément évident Et ici, alors il y a des pièces par là, là on va passer par là, alors où j'en suis au niveau du temps on peut voir que je ne vois pas le... Alors on verra bien, c'est parti. Et je suis encore tombé. Et j'ai perdu, time's over, vous pouvez voir au niveau du temps. Alors évidemment on va refaire une partie parce que ce serait dommage. Vous pouvez voir qu'ici justement, euh, je vais essayer d'aller vite. Hein. Alors je vais accélérer, vous pouvez voir ici que c'est bien fermé au niveau de la grille. Donc je vais accélérer hein, la vidéo, je vous verrai ça en accéléré. Donc nous y voilà, je suis maintenant à la fin, normalement du niveau Ouh. Voilà, je vais aller récupérer mon dernier petit personnage Et normalement je devrais voir le checkpoint s'ouvrir ici, voilà, goal Voilà, donc vous avez la possibilité ici d'aller noter le jeu Vous pouvez voir que vraiment au niveau de la monétisation il y a ce qu'il faut Parce que là j'ai une belle petite pub Et je passe au level 2 alors pour le moment, j'ai contacté le, le développeur, euh, il a réalisé 13 niveaux dans 3 mondes différents, donc vous pouvez déjà y aller, il y en a pas mal. Euh, le monde 1 pour thème un château, le monde 2 ça pour thème le ciel et le monde 3 l'espace. Euh, voilà donc n'hésitez pas à lui fournir des idées euh, pour ajouter d'autres mondes euh, Voilà c'est un petit peu... Je tenais à vous le présenter c'est un jeu assez sympathique et bien parti. Euh, donc n'hésitez pas à le télécharger le lien se trouve sous la vidéo C'est pas évident encore une fois de se faire connaître euh, quand vous créez des jeux indépendants Donc franchement allez-y récupérer, euh, aller télécharger euh, ne serait-ce que par curiosité ce jeu il est gratuit, vous pouvez voir qu'il y a un peu de publicité mais c'est pas trop intrusif, euh, n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire sous la vidéo qui sera destiné peut-être à l'auteur euh, pour lui apporter ici euh, peut-être quelques, quelques modifications quelques idées pour améliorer le jeu voilà en tout cas je tenais à vous le présenter, donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait et surtout allez mettre une petite note un petit commentaire d'encouragement à euh, ce développeur, euh, voilà, et n'hésitez pas à me fournir euh, des liens avec un petit descriptif de vos jeux euh, pour que je puisse les présenter à la chaîne. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye